salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo assez euh, simple parce qu'aujourd'hui on va parler de par bah, voilà comme vous pouvez le voir Roblox est en panne aujourd'hui euh, donc Roblox l'avait dit hein, de toute façon euh, que euh, euh, Roblox euh, était en panne euh, de toute façon ça s'était prévu dans, dans cette vidéo je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est ce qui s'est passé quoi Roblox est en panne actuellement euh... Et quel incident euh, a été produit Parce que voilà. en moi personnellement, euh, j'ai jamais vu ces, cet écran-là, cette image, tout ça, j'ai jamais vu ça. Euh, depuis que. Enfin, euh, euh, depuis que je joue à Roblox, je n'ai jamais vu ça. Mais n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, vous abonner. Euh, voilà, n'hésitez pas vraiment euh, bientôt un Ça me fait très très plaisir. Euh, j'espère bientôt qu'on va les atteindre. Voilà. Donc, les. les... Qu'est-ce qui se passe exactement je vais, je vais juste faire un débrief un vite fait. Euh, parce qu'après je dois faire un truc donc c'est important donc du coup il faut que voilà je fasse un débrief, un débrief vite fait là euh, voilà. donc en fait trop vendredi soir vers après 18 h vers près de 18 heures, euh... Euh, à près de 18 heures. Euh, a, ils ont il y avait adopt me tout ça mais ça, ça sert à rien à voir blox avait lancé un jeu qui s'appelle je crois euh, c'est une un truc comme ça, avec des burritos, là, je sais pas quoi. Il y avait plein de textures et tout, tout dedans. T'sain. Le jeu, il a crash parce que du coup, les joueurs, en fait, ils devaient, euh, ils pouvaient recevoir un, un burrito gratuit. Mais il fallait c'était il fallait avoir une seconde, par exemple, pour rentrer dedans. Du coup, voilà, ils sont rentrés dedans et tout. Et tout. Et comme il y a trop de joueurs qui se connectaient, bah, du coup, il y a eu un bug général. Et du coup, ça a fini un gros, gros bug qui a causé... Euh, l'arrêt des serveurs Roblox ah, des... je vous montre donc, serveur disposition tout ça donc voilà vous voyez bien que le, le site aussi tout vraiment ils ont un truc et là ils avaient dit que voilà on toujours en progrès sur la panne aujourd'hui nous continuons à autant encore une fois pour le retard donc en gros euh, roblox euh, bah, pas de l'argent hein, bien sûr hein. ça je je le cache pas sa Roblox euh, perd beaucoup d'argent, euh, mais bon, j'espère vraiment que ça va revenir bientôt. Vraiment, euh... surtout que Roblox, euh, les ingénieurs de Roblox ne travaillent pas le week-end, donc c'est un pécho. Voilà. Euh... Je vraiment... vous tiendrai au courant. Euh... Je vous ferai peut-être une vidéo quand, quand Roblox sera plus en panne. Et voilà, j'espère que à plus en panne et bah voilà voilà hum, ça d'avoir assez de cette vidéo voilà en tout cas j'espère que voilà vous êtes euh... moi je suis vraiment j'attends vraiment que Roblox remarche parce que euh, bah parce que je veux vraiment que Roblox est sur marche là parce que moi voilà, ça me m'embête un peu toute la journée j'ai pas pu jouer tout ça euh... donc voilà euh, voilà, et pour les gens qui, les personnes qui se demandent, est-ce que oui c'est me tout et tout, qui, euh, est-ce que c'est est -ce est la faute Me je vous réponds que non pas du tout, c'est pas la faute d'AdoptMe, me n'aurait me, rien fait dans l'histoire, il y a peut-être un million de joueurs, mais ils ont rien fait dans l'histoire, parce que c'est pas eux qui ont codé le bug, hein. euh, eux ils ont juste, euh, voilà, mis un petit coup, voilà, Roblox, un petit coup de pression voilà sinon il s'est avec Roblox, essaye de réparer tout ça et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà n'hésitez pas à lâcher un like et tout ça euh, je tiens le recours encore Roblox sera de nouveau à jour euh, et voilà j'espère que ça va revenir très très vite et moi je m'inquiète donc voilà euh... donc voilà merci d'avoir assisté à cette vidéo en tout cas euh ciao risetti